Salut On y va pour cet exercice sur le chapitre vecteur droite et plan en espace. Donc tu as ABCDEFGH qui est un cube. Et ce cube, en fait, on va le mettre à jour, on va le reproduire déjà, puis on va le mettre à jour tout au long de l'exercice. Donc on te dit de prendre AB égale 6 cm et de compléter au fur et à mesure, on verra ça après. Et on te dit qu'on se place dans le repère A, A, B, A, D, A E, donc ça c'est un truc qu'on fait couramment. Donc A, AE. Donc en gros, l'axe X ici, l'axe Y là et l'axe Z ici. Allez, on y va. Donc partie A, construire les points IJK définis par ces relations vectorielles. Alors, on va découvrir donc, la figure. C'est la figure que j'ai mise à jour euh, pour tout l'exercice, et donc c'est normal qu'il y ait des, des choses que tu ne comprennes pas pour, pour le moment. On y reviendra au fur et à mesure. Bon, donc, déjà, dans un premier temps, tu peux faire ton cube. Alors, le cube, en premier, tu mets le point A. Ensuite, tu mets le point B, tu les espaces de ce qu'on te dit, donc 6 cm, moi j'ai plutôt pris 6 carreaux, mais c'est pas très grave. Ensuite, en profondeur, bah, tu prends la moitié d'ici, en diagonale, 3 carreaux du coup en diagonale, et tu fermes ta, ta base. Donc tu mets bien des arêtes euh, cachées ici, c'est-à-dire en pointillé, donc A, B, C, D. Ensuite, tu mets ton point E ici, je fais bien attention de ne pas le mettre là, c'est comme ça dans l'espace pour les cubes. Alors, Ici, on te donne la figure, tu vois très bien que le point E, il est là, d'accord Mais si on ne te l'avait pas donné, fais bien attention, le point E, il est toujours au-dessus du point A, dans un cube. Et ensuite, tu tournes dans le même sens que ABCD, c'est-à-dire EFGH. Voilà. Ensuite, on va placer donc, nos points IJK. Quand, quand on te donne le vecteur AI, le vecteur AJ et le vecteur AK, en fait, ça te donne finalement les coordonnées des points IJK. Ça, on y reviendra après. Donc déjà, AI. Alors... AB plus 1 tiers de AD. On y va. Donc tu pars de là. Donc AB plus 1 tiers de AD. 1 tiers de AD. Donc AD il est là. Mais du coup, pour l'instant tu es ici. Donc tu le reportes là. 1 tiers de AD ça fait ça. Donc si tu as 3 carreaux en profondeur, mais ton point I, tu le mets à 1 carreau. Ensuite, AJ égale 2 tiers de AD plus AE. Alors, tu pars de là toujours. Donc 2 tiers de AD du coup ça va te mener à 2 carreaux ici. Et ensuite, AE ça veut dire que tu montes vois AE c'est là, donc je le reporte à partir de là, Hop, tu vas trouver ton point J ici. Ensuite AK, 3 quarts de AB plus AE. Alors, tu pars de là, 3 quarts de AB, en fait comme là tu as 6 carreaux, 6 cm, alors 6 fois 3 quarts en fait ça fait 9,5, ça fait 4,5, 4,5. Donc tu te mets entre le quatrième et le cinquième carreau là, donc tu fais ça à peu près hein, le plus précisément possible, et ensuite tu montes plus AE, eux, tu vas trouver ton point K ici. Ensuite, question 1B. Donc, déterminer les coordonnées de chacun des points IJK. En fait, comme tu es dans le repère A, AE, A, A, si tu veux, le vecteur par exemple AB correspond au vecteur unitaire, donc sur l'axe X. Pareil pour AD, donc sur l'axe Y, AE sur l'axe Z. Euh, donc, quand tu as AI, comme ça, comme je te disais tout à l'heure, ça te donne les coordonnées directement du point I. C'est-à-dire que comme tu as AI égale 1AB plus 1 tiers, alors le 1, on ne le voit pas, mais il y est, tu vois, 1AB, plus 1 tiers de AD, et en fait, attention, c'est plus 0 AE. D'accord Donc les coordonnées de ton point I, en fait, ça va être ça, 1, 1 tiers, il ne faut pas oublier le 0. AJ, c'est les coordonnées de J, pareil. Donc ça va te faire 0, attention, parce que tu as 0, euh, ici tu as 0, AB, plus 2 tiers de AD, etc. Donc 0, 2 tiers, 1. Alors, surtout, n'oublie pas le, le premier 0, sinon il va te manquer une coordonnée quelque part. Ensuite, AK, donc 3 quarts, 0, tu vois, donc là tu as plus 0, AD, 3 quarts, 0,1. 1 devant le euh, ici. Voilà, donc là, je t'ai tout récapitulé. Alors, je n'avais pas des couleurs. Oui, c'était voir figure. Et là, tu as les coordonnées de tes points IGK. Voilà. 1, 1 tiers, 0, 0, 2 tiers, 1, 3 quarts, 0, 1. On va les utiliser euh, souvent par la suite. Ensuite... 1, c'est déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de chacune des droites IJ et IK. En fait, les deux vecteurs donc les plus évidents de IJ et IK, c'est IJ et IK. Donc ça, c'est pas là. Je te conseille de ne pas, pas le préciser sur ta copie, hein. c'est tellement évident que tu peux passer directement au calcul des coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, si tu veux mettre une petite phrase, IJ est le vecteur directeur de IJ, bon, tu vois, ça fait un peu, un peu bizarre quand même. IJ, pour calculer ces coordonnées, donc tu fais celle de J moins celle de I, tu fais ça en colonne, 0, 2 tiers 1, c'est les coordonnées que tu as trouvées ici, 0, 2 tiers 1, 1 tiers 0, tu trouves ça. Et celle de IK, tu fais celle de K moins celle de I. Voilà. Donc, celle de K, tu les as là, celle de I, on les a déjà utilisées, donc tu trouves ça. Ok. Alors question 2, L est un point de la CD donc c'est un point qui va être ici, là sur, cet, sur ce segment, en fait, arrête segment, c'est pareil ici, de A justifier que les coordonnées de L sont de la forme A1,0, où A est un nombre réel de l'intervalle 0,1. Alors, on va aller voir sur la figure, en fait, le point L, dans la partie B, on va te dire exactement où il est placé, donc tu vois que là en fait, donc il est bien sur le, le segment DC, comme on te dit, et pour l'instant, sa coordonnée, donc ici on la connaît pas, donc je vais mettre A. Donc là tu vois bien qu'on a euh, DL égale ADC. Tu vois, ça va être notre, notre point de départ en fait pour répondre à la question. Alors faire attention, la valeur de A il faut la contraindre un peu parce que ton point L, on te dit qu'il doit être sur le segment DC, donc il ne doit pas être sur la droite DC. Enfin, il doit être sur la droite DC, mais entre D et C. Quoi. Donc il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là, d'accord Donc si tu veux éviter que le point L déborde, en quelque sorte, euh, il faut que tu dises A compris entre 0 et 1. Alors, on y va. Bon, déjà, tu peux redire ça, parce que c'est de ça que tu vas déduire la suite. Donc L appartient au segment DC. Donc, comme je te disais, tu vas forcément avoir DL égale ADC. Okay. Donc à partir de là, toi, tu veux faire comme, comme tu veux trouver les coordonnées d'un point. Tu vois qu'ici, par exemple, les coordonnées de, de I, en fait, ça correspondait aux coordonnées du vecteur AI, puisque les coordonnées de A, c'est l'origine, donc 0, 0, 0. Tu vois les coordonnées de J, les coordonnées de K. Donc du coup, les coordonnées de L, ça serait bien qu'on ait le vecteur AL qui apparaisse. Donc si tu veux faire apparaître le point A, eh bien, tu l'injectes entre D et L, ici, ça va te donner, tu sais, avec la relation de Chal, ben dA plus AL. Tu vas séparer ton vecteur en deux morceaux, en fait. Et là, c'est pas mal, parce qu'il y a AL qui apparaît. D donc, au passage, le DC, comme toi, tu veux exprimer donc, les coordonnées d'un point, toujours, ben, tu peux les exprimer en fonction des vecteurs de ta, de ta base, de ton repère. Donc, si possible, AB, AD, AE, ben, pas forcément les trois, mais ces vecteurs-là, en tout cas. Donc, le vecteur DC, en fait, il t'intéresse pas trop, si tu veux. Donc, le, le DC. Comme tu es dans un cube, c'est pas la peine de justifier là. Donc, DC égale AB. Tu peux faire ce, ce. tu peux le remplacer directement par AB, voilà. Donc, DC AB. Et maintenant, comme toi tu veux AL, ben, il ne te reste plus qu'à faire passer DA hop, de l'autre côté. Donc, ça te donne moins DA. Et moins DA en fait c'est plus AB. Plus AD, pardon. Donc ça te donne AL égale AAB qui ne bouge pas, moins DA ou plus AD. Alors il vaut mieux l'écrire comme ça, parce que comme je te disais, AD c'est un de tes vecteurs unitaires. Donc tu as AL égale AAB plus 1AD plus 0 AE. Donc forcément, voilà, les coordonnées de L, c'est A1, 0. Alors, petit b, pour quelle valeur de a le point L appartient-il au plan IJK Alors là, il faut expliquer un petit peu, on va aller voir sur la figure. Alors, le point L qui va être ici donc, par la suite, le plan IJK, IJK, alors ce que j'ai tracé ici en vert, en fait, c'est une figure, c'est un parallélogramme dont on va avoir besoin par la suite. Mais comme ça, au moins, tu vois bien le plan IJK. Donc, pour que L appartienne à ce plan, en fait, il faut que les points IJK K et L soient coplanaires, forcément, qui appartiennent au même plan. Mais ayant dit ça, si tu dis I, J, K, L coplanaires, ben en fait, ça veut dire que trois vecteurs formés par ces quatre points doivent être coplanaires. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on bloque le premier point, et on, on crée des vecteurs à partir de celui-là. C'est-à-dire que là, on va prendre I, J, I, K et I, L. Voilà, si tu arrives à montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que ces quatre points sont coplanaires, et du coup que L appartient à IJK. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est du cours, euh, si, si tu as trois vecteurs coplanaires, bah, tu as une certaine relation entre ces vecteurs-là. Donc tu peux exprimer un vecteur en fonction des deux autres. Alors, on y va Voilà, donc toi tu veux que L appartienne à IJK, donc tu parles de ça, soit L appartient à IJK. On va voir ce que ça implique, et ça va nous permettre de trouver le A. Alors comme je te disais, trois vecteurs coplanaires, en fait, ils vérifient cette relation-là, c'est-à-dire que tu peux exprimer un vecteur en fonction des deux autres, ça s'appelle une combinaison linéaire. Donc là j'ai mis IL à gauche, parce que ce vecteur-là, il contient le point qu'on cherche, donc en général, les inconnus, on essaie de se les mettre à gauche. Alors là, il y a deux autres inconnus qui apparaissent finalement, parce que ces coefficients-là, on ne les connaît pas. Tu vois, ça peut être 2ij, moins 3ik, on ne sait pas encore en fait. Ce qui nous intéresse, c'est la coordonnée de l sur x, donc a. Euh, D'habitude, on met plutôt aij plus bik, mais comme on a déjà un a dans l'exercice, il faut faire gaffe ici de ne pas utiliser le même a, sinon on va se planter. Quoi. Donc là, j'ai mis b et c, tu peux mettre alpha, bêta, peu importe. Et euh, on y va. Donc on va remplacer les vecteurs par leurs coordonnées. Il, ben, ça va être celle de l. On a celle de I. Euh, celle de L on les a ici, donc dans, dans lesquelles il y a une, une inconnue, tu vois, 1, 1, 0, donc a, 1, 1, tiers, 0. Celle de IJ et celle de IK, on les a déterminées dans une question précédente. Donc celle où on te demandait les vecteurs directeurs euh, des droites, justement, IJ et IK, donc tu peux les reprendre directement, c'est pas la peine de les recalculer. Elles sont là. Voilà, et donc là tu vas avoir à transformer une relation vectorielle en système. C'est-à-dire que tu vas avoir une ligne par coordonnée. Donc là, donc si tu, tu si as passé de là à là, si tu trouves ça un peu trop rapide, tu peux te faire une étape euh, intermédiaire. Tu vas avoir A-1 égale B fois moins 1 plus C fois moins 1 quart. Là, ça, ça correspond à la première ligne. Alors, le B, il est partout, là. Hein, le B, il n'est pas que sur Y. Il est partout. C, C, là aussi. Là aussi, égal, égal, égal, si tu veux. Voilà, donc première ligne, ça va donner ça. Ensuite, la deuxième, ça te fait 1 moins 1 tiers, égal B fois 1 tiers, plus C fois moins 1 tiers. Et la dernière, donc 0 moins 0, c'est bon. Donc B fois 1, plus C fois 1. Tu vois, donc ça, par exemple, ça va donner B. Ça, c'est. Ça, ça va donner moins b, etc. etc. Okay. Alors, moi, je passe de là à là directement, parce que j'ai l'habitude. Je pense que pas mal d'élèves peuvent le faire. Si tu as besoin de te faire ça au brouillon ou sur ta copie, ben, tu le fais sans problème. Euh, voilà. Donc là, tu vas avoir trois lignes. Donc un système de trois équations à deux, à trois inconnues. D'habitude, on a un système de trois équations à deux inconnues, b et c. Mais là, il y a une inconnue en plus, c'est la coordonnée sur x du point l. Bon, alors là, tu numérotes tes lignes et tu commences par la ligne la plus facile. Alors, la plus facile, c'est celle-là, parce qu'il y a un 0, et puis tu vas pouvoir exprimer une, une variable en fonction d'une autre. Donc là, tu vas pouvoir exprimer C en fonction de, de B. Donc tu fais passer, alors ça, tu l'écris dans l'autre sens, si tu veux, B plus C égale 0, et tu fais passer ton B hop, de l'autre côté, donc ça te donne moins B, tu vois, C égale moins B. Alors, maintenant... Tu pourrais choisir donc entre ces deux-là, mais en fait, tu n'as pas le choix, parce que si tu veux ce truc-là que tu as trouvé là, tu vas le, devoir l'injecter dans une de ces deux lignes, et tu vois que si tu remplaces C par moins B ici, bah, tu es bloqué parce que ça va te donner une équation à deux inconnus. Donc ça, personne ne sait faire. Donc tu es obligé de, rempla de remplacer C ici, parce que du coup, tu vas avoir que du B dans cette ligne-là. Donc là, tu es obligé de prendre la, la 2. 2, Alors on va détailler un petit peu. Donc là, en fait, première chose, quand tu vois que tu divises par 3 partout, ou que tu, divises, tu divises par quelque chose partout, et que ça fait un peu... Euh, voilà, que tu pourrais simplifier ça, tu multiplies par 3. D'accord Donc ça, ça va te donner... Alors là, j'ai plus trop la place. Hop, je vais le mettre là. Donc si tu multiplies par 3 partout la ligne, la ligne 2, donc des deux côtés, bah, ça va te donner 2 égale 1b moins 1c. Tu vois, Il va te rester que les numérateurs, En fait, c'est une petite technique pour simplifier les, les, les fractions comme ça. Et les 1, bah forcément tu peux les enlever. Hein. Donc ça tu l'enlèves, ça tu l'enlèves. Donc finalement, tu as B-C égale 2. Okay et, euh, et comme toi tu sais que, que C est égal à moins B, bah, tu vas le remplacer au passage par moins B. Okay Donc ça te donne 2 égale B moins moins B. Attention les petites parenthèses, là il faut bien les mettre, donc ça te donne B plus B. Ça. Toutes les étapes intermédiaires de calcul que, qui pour toi sont, sont « faciles », bah, tu les mets pas. Par contre, tu mets quand même les étapes importantes, et si tu dois te mettre toutes les étapes, il n'y a aucun souci. Euh, donc ça te fait 2B égale 2. Okay, tu l'écris dans l'autre sens pour avoir l'inconnu à gauche, et là tu divises, tu fais passer ton 2 dessous, 2 sur 2, ben ça fait 1. Okay, B égale 1. Là, tu repasses un petit coup par la 3, parce que toi, tu avais dit C égale moins B. Donc, ça te donne C égale moins 1. Donc, déjà, tu as trouvé B et C, mais quelque part, tu t'en fous un peu. <rire> C'est-à-dire, ce n'est pas ça que tu cherches. Toi, tu cherches A, mais bon tu les as trouvés au passage. Voilà. Et donc, ce que tu peux faire maintenant, c'est injecter les deux valeurs que tu as trouvées, donc B et C, dans la ligne 1. C'est-à-dire que tu vas avoir A moins 1, Égal, et là tu remplaces b c'était 1 et c c'était moins 1 donc tu trouves ça moins 1 moins moins 1 quart et en fait là ça te fait moins 1 plus 1 quart donc 3 quarts ok bon du coup tu as a moins 1 égale 3 quarts a moins 1 égale 3 quarts et là tu fais passer ton 1 de l'autre côté, donc ça te donne A égale moins 3 quarts plus 1. Okay moins 3 quarts plus 1, ça fait 1 quart. Ainsi, L appartient à IJK pour A égale 1 quart. Alors cette valeur de 1 quart, elle va être confirmée par la partie B qui va te dire, on prend maintenant le point L euh, de coordonnées euh, deux coordonnées un peu plus bas. Voilà, A égale 1 quart, tu vois, de coordonnées du coup 1 quart 1 0. Donc ça confirme bien ce que tu as trouvé au-dessus. Ok, donc partie B. Donc dans cette partie, euh, bon ça je l'ai dit, un petit a, démontrer que le quadrilatère IKJL, attention, c'est pas IJKL, je me suis fait avoir plusieurs fois, donc IKJL est un parallélogramme. Donc comment tu montres qu'un quadrilatère est un parallélogramme En fait, tu peux le faire assez rapidement avec une relation vectorielle. Euh, alors là, c'est pas mal de faire un petit... Alors j'ai découvert plusieurs questions... Euh, en même temps, c'est pas grave. Hop. Attention, comme je te disais, on te parle du parallélogramme IKJL, pas IJKL. IKJL. tu tournes bien dans ce sens-là. Enfin, tu respectes le, en tout cas le, le même sens, pour, euh, le même sens de rotation là, et IK. JL, en fait, tu peux montrer que c'est un parallélogramme en montrant, par exemple, que IK, le vecteur, est égal au vecteur LJ. Tu vois, Ou tu peux montrer aussi IL égale KJ, ça revient même, quoi. Donc, on va faire IK égale LJ ici. Alors, IK, on l'avait déjà, et LJ, il faut le calculer avec les nouvelles coordonnées de L. Donc là, tu fais celle de J moins celle de L. Celle de J, on les avait déjà, et celle de L, maintenant, c'est un quart, 1 0 Et ça te donne ça. Donc, tu vois, on trouve bien le même vecteur. Donc on a bien ce vecteur qui est égal à celui-là. Donc I, K, est un parallélogramme. Il peut passer directement à la conclusion. Là, on comprend que de là à là, bah tu, en fait ça c'est des, des notions de pas de terminal qui remonte un petit peu, donc c'est plutôt la seconde. Donc là on considère que tu connais déjà, tu sais très bien ce qui se passe pour passer de là à là, ou alors éventuellement tu t'es fait un schéma. Voilà. Dans tous les cas, je te conseille de faire un schéma, pas forcément sur ta copie, parce que du coup il faut le faire en propre, mais au bon, brouillon. Voilà. Ok, alors la B. Euh, que j'ai déjà découverte, c'est pas grave. Donc. Un B, calculer les coordonnées du centre de IJKL, IKJL, tu vois. Euh, donc on va aller voir un petit, faire un petit tour sur la figure. Donc ce parallélogramme dont on te parle, bah, comment on te dit de mettre la figure au fur et à mesure, euh, à jour au fur et à mesure, bah, tu peux le tracer. Donc, IKJL. Donc, pareil, moi j'essaie de faire bien les, les arêtes cachées, tu vois, tu n'es pas obligé de le faire, mais du coup si tu les caches pas, ces arêtes, on a, a l'impression que IKJL est. est il est devant en fait, la figure, enfin, tu verras ce que tu obtiens. Moi, je préfère les cacher, je vois mieux comme ça. Donc à toi de voir. Et euh, le centre de ce parallélogramme, il est là. Tu vois ce centre, pour l'instant, il n'a pas de nom. Dans l'exercice, on te dit le... calculer les coordonnées du centre, mais on ne te dit pas du centre P. Alors moi, j'ai pris P, tu peux prendre n'importe quoi. En fait, c'est plus pratique de lui donner un nom, parce qu'en fait, on va s'en servir dans la suite de l'exercice. Globalement, quand on te parle d'un point qui n'a pas de nom, autant lui donner un nom. Donc, je te conseille de dire hein, soit P le centre, de et euh, donc P, en fait, ça va être le, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc P c'est le milieu de IJ et c'est aussi le milieu de KL. Donc là, pour calculer ses coordonnées, ben, en fait, tu as besoin d'une seule diagonale. Hein. Moi, j'ai pris IJ, tu peux prendre KL si tu veux, peu importe. On a les coordonnées de tous les points, donc ça revient en même. Donc voilà, tu le précises, hein. Soit quand tu crées un point, par contre, tu précises, donc soit P est le centre de l'IKJL, euh, alors P est le milieu de IJ, donc tu peux dire KL si tu veux. Donc à partir du moment où tu as dit ça, on comprend ce que tu fais après. Voilà, pour calculer les, coordonn les coordonnées d'un milieu, ça c'est un truc qui date de la seconde aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment que tu saches faire, euh, tu poursuis la moyenne en fait des coordonnées de ces points. Donc on va prendre les coordonnées de I, celles de J, on va diviser par deux. donc sur X, sur Y et sur Z. Donc les coordonnées de ces points, bah, tu les as trouvées ici, donc tu fais 1 plus 0 sur 2, 1 tiers plus 2 tiers sur 2, 0 plus 1 sur 2, et à chaque fois, tu vas trouver 1 demi. Tu vois, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, 1. Donc voilà, tu as tous ces calculs ici. 1 demi, 1 demi, 1 demi, et tu récapitules, P de coordonnées, du coup, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc tu peux remarquer que P, en fait, il va se trouver, alors ça aussi, ça va nous intéresser pour la suite. Euh, voilà la figure, en fait P il va se trouver au centre de IKJL mais aussi au centre du cube parce que 1,5, 1,5, 1,5 tu vois, 1,5 1,5, 1,5, 1,5 hop euh, ouais donc C1C C, quelle est la position relative des droites IJ et KL alors on va passer par la figure voilà. comme on a déjà dit que IJ tu vois, IJ et KL étaient les diagonales de IKJL, euh, bah, finalement, enfin on l'a pas dit, mais on l'a utilisé si tu veux, pour, pour dire que le point P était le, le milieu, euh, bah, finalement, euh, ces deux diagonales, forcément, elles se coupent au niveau du point P. Donc voilà, ça, c'est le genre de questions qui sont un petit peu dérotantes, parce qu'elles perturbent un peu, on ne sait pas trop pourquoi elles sont là, mais c'est comme ça. <rire> donc... IJ et KL, donc là, juste subtilité, tu mets bien des crochets autour de IJ et KL, c'est les diagonales, donc on met des, des crochets, plutôt c'est des segments. Donc IJ et KL bah, se coupent en P, okay, parce que de là à là, c'est pas la peine de dire, euh, or les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, parce que ça en terminale, on le dit plus. quoi. Et donc tu peux directement conclure qu'elles se coupent en P. Et donc IJ et KL, donc tu passes de segment à droite sans problème, IJ et KL sont séquentes. Alors en P, c'est pas ce qu'on te demande ici, donc je l'ai juste mis entre parenthèses, on te demande la position relative. Donc position relative, c'est soit parallèle, soit séquente, soit non coplanaire. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est juste séquente. Alors 2A, démontrer que les droites IJ et BH sont séquentes. Donc comme d'hab, on fait un petit tour par la figure. IJ, alors IJ, c'est toujours cette droite-là, diagonale. Et BH, elle est ici. En fait, BH... Euh, le segment BH, en tout cas, c'est une diagonale du cube. Tu vois, tu as plusieurs diagonales, hein tu as AG, tu as BH, tu as FD. Voilà, une diagonale du cube. Donc tu vois que cette diagonale, en fait, elle va forcément passer par le centre du cube. Ça, c'est une propriété que tu peux utiliser comme ça. Hein La diagonale du cube, elle passe forcément par le centre du cube. Donc BH, elle passe forcément par P. Or, IJ, ben, on a déjà dit que P était sur IJ, donc forcément elle se coupe en, en P. Hein. Voilà. Donc il y a juste à récapituler ça. P, on n'a toujours pas dit dans la rédaction, je l'ai dit à l'oral, mais dans la rédaction on n'a pas dit que c'était le centre du cube, il me semble pas. Euh, il me semble pas... Non, on l'a dit nulle part pour l'instant, donc il faut le dire ici. Donc, Tu peux le dire juste avec les coordonnées, hein. le déduire des coordonnées. Donc P est le centre du cube. Or BH est une diagonale de ce cube, en disant ça, en fait, tu dis voilà, tu es censé savoir que cette diagonale elle passe par le centre du cube. Donc comme P est le centre et que BH est la diagonale, P appartient à BH. Et euh, or d'après 1C, on sait donc, que P appartient à IJ, on l'a dit, dit ici, tu vois, on dit IJ et KL sont séquentes entre parenthèses en P. Donc sous-entendu, P appartient à ces deux-là. Donc ça tu peux le dire comme ça. Et euh, du coup, ben voilà, P appartient aux deux, donc IJ et BH sont 50. Donc toujours pareil, en P, c'est, entre parenthèses, c'est pas, pas forcément utile de préciser en P. Ensuite, 2 B, le centre du cube appartient-il au plan IJK Donc là, tu vas voir, c'est la démonstration euh, la plus rapide de l'histoire. En fait, as le point P qui appartient à, à la droite IJ. Okay, on peut aller faire un tour sur le... Sur la figure, rapidement, tu vois, P, bah, toujours pareil, il appartient à IJ, or, euh, IJ, bah, elle est incluse dans le IKJL, dans, dans, dans le IJK, quoi. C'est-à-dire que IJ, IJK, donc forcément, donc, tu as un point P qui appartient à une droite qui est incluse dans le plan qui t'intéresse, donc forcément, le point P, il appartient à ce plan. Voilà. Donc même à la limite cette ligne-là, c'est pas la peine de le préciser parce que IJ IJK. Donc on pourrait presque écrire que deux lignes. Voilà. Alors on en est à la euh, 3A. Alors celle-là elle est un peu difficile. 3A, déterminer un point M de la droite HG, tel que les droites MF et IL soient parallèles. Alors là, il faut absolument aller voir sur la figure. Donc le point M, je t'épargne le suspense, il va être là. En fait, on veut le placer, ce point M, sur HG, déjà. On te dit sur la droite HG, donc c'est pas forcément le segment HG comme le point L tout à l'heure. Donc le point M, il va sortir un peu, donc il va être sur la droite HG. Et tu veux le placer de façon à ce que cette droite-là, MF, elle soit parallèle à celle-là, hein, IL. Tu vois que si on avait mis le point M ici, par exemple, bah, MF, elle aurait été plus vers la gauche, elle n'aurait pas été parallèle à Yel. Donc il faut contraindre le point M de façon à ce qu'il soit à la, bonne, euh, à la bonne place, à la bonne position. Donc déjà, le fait qu'il soit sur HG, euh, tu peux en déduire certaines de ses coordonnées. On a trois inconnues pour le point M donc XM, YM et ZM, ces trois coordonnées. Mais en fait, le fait qu'il soit sur HG, bah, tu vois bien que sa coordonnée sur Y, ça va forcément être 1. Et sa coordonnée sur Z, ça va forcément être 1 aussi. Tu peux mettre le point M où tu veux sur HG, ces deux coordonnées vont rester à 1. Donc déjà, ça te fait deux inconnus en moins. Donc la seule inconnue qu'on a, en fait, ça va être la coordonnée sur X du point M. Encore, XM. Voilà, donc c'est celle-là qui va nous intéresser dans les calculs qu'on va faire par la suite. Ensuite, on va utiliser le fait que MF doit être parallèle à IL. Donc si tu veux que deux droites soient parallèles, bah tu peux l'exprimer de cette façon en disant que leur vecteur directeur soit collinéaire. Donc en fait, on va poser que MF, le vecteur MF, euh, doit être collinéaire au vecteur euh, IL, ici. Voilà. Et ces deux conditions, donc M sur HG et MF collinéaire à IL, vont nous permettre de trouver la coordonnée manquante de M voilà, là c'était un petit peu la résolution n'est pas très difficile tu vas voir, mais le... poser le problème c'était assez, assez dur donc voilà, si, si en DS tu tombes sur une question comme ça et que tu bloques, plus d'une minute bah, tu passes, pas grave, comme ça alors on y va soit M appartient à G, tel que MF parallèle à YM. ok donc la première donnée là, ça te permet de d'écrire que Y et Z sont ben, valent 1, d'accord Et au passage tu introduis ton inconnu, XM, alors la coordonnée sur X du point M, donc XM. Et d'un autre côté, tu traduis le fait que MF soit parallèle à IL par cette relation là. Donc ça ça, ça, ça traduit le fait que MF et IL sont collinaires. Tu vois, quand il y a proportionnalité entre deux vecteurs comme ça, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Donc ça normalement en terminale ça ne te, ça te pose pas de problème. Tu peux écrire il égale KMF, ça revient ça revient même. Okay donc maintenant, on va partir de ce qu'on a dit ici, et on va voir euh, où ça nous amène, et tu vas voir que ça va nous mener à trouver euh, Xm. Alors, Mf égale kiel, ben là, tu vas remplacer Mf et IL par leurs coordonnées. Donc les coordonnées de Mf, c'est celle de F moins celle de M. Alors, celles de F, on ne les a pas encore étudiées dans l'exercice. Le point F est là, donc tu vois, les coordonnées, c'est 1, 0, hein, tu ne décales de rien sur AD, et 1, donc 1 0, 1. C'est pour ça que tu as 1, 0, 1 ici. Bah, celle de L, on les a introduites ici. Et là, tu vas avoir celle de IL, bon, celle de L moins celle de I. Donc celle de L, bah, c'est 1 quart 1, 0. Celle de I, on les a déjà étudiées plein de fois. Et comme tout à l'heure pour euh, cette démonstration-là, tu vois, on est passé d'une relation vectorielle à une, une, un système de trois équations à trois inconnues. Ben là, on va passer d'une relation vectorielle à un système. Alors, cette fois, c'est euh, trois équations, deux inconnues. Du coup, le K et le XL. C'est le XM qui nous intéresse, mais comme tout à l'heure, on a des, une inconnue qu'on qu va devoir déterminer pour trouver celle qui nous intéresse. Bon. Alors, là, pareil, tu numérotes tes lignes. Alors, toujours pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux te rajouter une étape intermédiaire, où euh, tu as écris tous les, bah, toutes les étapes. Alors, par exemple, je te mets juste un exemple là, pour la première ligne. Ça te fait 1-xm égale k fois 1 quart moins 1. Okay bon, là, pour aller un petit peu plus vite, moi, le 1 quart moins 1, bah, j'ai dit que c'était moins 3 quarts. Et, et j'ai multiplié par k. Tu vois, du coup, ça fait moins 3 quarts de k. Et c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on a ici. Quoi. Non bon. Voilà, je peux, je peux le faire, allez, je le fais pour, euh, pour toutes les lignes. Donc égale k fois 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers. Et la dernière, ben, la dernière, il n'y a rien de spécial. 1 moins 1 égale 0 moins 0. Donc k fois 0 moins 0. Donc ça, ça va faire 0. Voilà, et donc c'est comme ça que tu obtiens ces trois lignes. Donc 1 moins xm égale moins 3 quarts de k, etc. etc. Alors, la dernière, elle paraît complètement inutile, mais en fait, elle l'est. Parce que si, même si tu tombes sur 1-1 égale 0, bah tu vas vérifier que c'est juste. Alors, si on était tombé sur 1-2 égale 0, par exemple, ça aurait euh, foiré tout le système. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a ces deux lignes-là et que la troisième... Euh, fait, si on avait vu ces deux lignes-là et la troisième fausses, même s'il si n'y avait pas eu de, de, de, de, de, de variable à l'intérieur, juste des, des chiffres, bah en fait, ça aurait voulu dire que tout le système était faux. D'accord Donc tu vérifies quand même. Que la 3 est juste, 0 égale 0, ça fait bizarre d'écrire ça, mais au moins, c'est vérifié. Euh, et après, tu remontes, Donc tu prends la, la plus simple, les deux qui te restent. La plus simple, c'est celle une équation, une inconnue, tu vois. Donc là, tu obtiens K directement, c'est-à-dire que tu, tu écris ça dans l'autre sens, de façon à avoir ton inconnu à gauche. Et tu fais passer ton 2 tiers de l'autre côté. Donc ça te fait K égale moins 1, sur 2 tiers. Et 1 sur 2 tiers, ça fait 3 ,5. Du coup, ça fait moins 3 ça. Voilà. Donc k égale moins 3 ça te fait déjà donc, une inconnue de le trouver. Et ensuite, tu vas injecter cette valeur, moins 3,5, dans la première ligne. Tu vois, 1 xm égale moins 3 quarts fois la valeur que tu as là, moins 3,5. Au passage, tu peux faire passer ton 1 de l'autre côté. Alors, cette ligne-là, je vais l'écrire, euh, hop, je vais la mettre là. Tu la mettre là, j'ai plus trop la place. Donc ça te fait. Ce que tu peux faire, c'est faire passer ton XM de l'autre côté. Et ton moins 3 quarts de l'autre côté. Donc ça va te faire 1 plus 3 quarts de K égale XM. Voilà, et ensuite tu l'écris dans l'autre sens. Ouais, xm égale 1 plus 3 quarts de k. Et au passage, donc, tu remplaces k par moins 3 demi. Donc ça te fait xm égale 1 plus 3 quarts fois moins 3,5. Et voilà, tous ces petits calculs intermédiaires, je te conseille de les faire au, au brouillon. Si tu veux les mettre sur ta copie, comme d'hab, hein, tu les mets sur ta copie, mais ça fait un peu... peut-être un peu lourd sur une copie. Ça dépend, il y a des profs qui demandent aussi de détailler tous les calculs, donc tu vois en fonction de ce que tu veux et peux faire. Donc ça, ça fait moins Oula. Voilà. Ça fait moins huitièmes. Et en fait, tout ça, du coup, ça te fait 1 moins huitièmes. Donc ça te fait moins 1 huitième. Voilà, donc on a trouvé XM. Et du coup le point M a pour coordonnée ben, moins 1 huitième, 1. Et là, ça se confirme un peu sur la ça se confirme bien, en tout cas, sur la figure, tu vois, moins 1 huitième. Donc sur 6 carreaux, euh, si tu fais 1 huitième de 6, ça te fait 0,75. 0,75 euh, ouais, 0,75, donc moins 0,75. Donc tu pars vers la gauche par rapport à H, tu es, es ici. Quoi. Donc tu vois la droite MF, elle est bien parallèle à IL. Voilà, voilà c'était la question difficile hein, de l'exercice. 3B a justifié que la droite MF est parallèle au plan IJK. Donc Là, ça va aller vite aussi. En fait, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, ben, il suffit qu'elle soit parallèle à au moins une droite de ce plan. Donc MF, et ben, on vient de trouver M exprès pour qu'elle soit parallèle à IL. Or, L appartient à IJK, on l'a dit tout à l'heure, ça. Et I appartient à IJK, forcément. Donc IL est incluse dans IJK. Donc là, on est en train de dire que MF est parallèle à une droite euh, du plan qui nous intéresse, IJK. Donc c'est fini. Quoi. Voilà, MF parallèle, parallèle à IL. Donc ça. On l'a vu à la question 3A. Après une question précédente, donc bon, tu peux préciser si tu veux la question en particulier. Euh, elle appartient à IJK. Et pour finir, donc IL est incluse dans IJK. Tu vois, tu as I qui est dans IJK, L elle aussi, donc forcément la droite formée est incluse dans IJK. Donc là, ben, comme tu as MF parallèle à IL et que IL est incluse dans IJK, forcément, MF et parallèle IJK, de là à là, il faut connaître ton cours, et savoir que pour qu'une droite soit parallèle à un plan, il faut qu'elle soit parallèle à une droite, au moins une droite de ce plan. Voilà, on a fini cet exo, j'espère que ça t'a été utile, et moi je te dis, donc du coup, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao